Quelle est la différence entre ça, ça et toi Soyons honnêtes, sur une soirée, combien y a-t-il vraiment de bons danseurs de salsa Après un rapide sondage, on constate que seuls 20% des danseurs de salsa sont vraiment bons. Alors la question est, mais que font-ils Que font-ils de plus que les 80% Pourquoi les 20% sont-ils bons Et bien tout simplement parce que les 20% travaillent trois points clés essentiels. Les trois points qui définissent un bon danseur. Clique sur la vidéo pour découvrir ces trois points clés.